C'est parti, <rire> bonjour à tous, je suis ravi de voir autant de gens intéressés euh, sur le sujet des tests aujourd'hui et j'espère que je vais révolutionner votre vie, on va voir ça euh, Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça fait 5 ans que je me dis que je devrais arrêter de faire des confs à Paycon FR pour pouvoir profiter Heureusement cette année c'est samedi donc je vais pouvoir profiter de demain euh, Donc je suis expert Mercurial, python et devops, mais... Je suis un vrai enthousiaste sur la qualité et sur les tests. Ça c'est mon dada, euh, je lis tous les articles que je peux trouver, tous les livres que je peux trouver, faire toutes les expériences euh, que je peux faire. Euh, je travaille chez Octobus, on est sponsor. Euh, N'hésitez pas à, à me parler dans la journée, on fait du Mercurel, du Python, du DevOps, et bien sûr de la qualité. Et vous pouvez me trouver sur internet sous le pseudo Lothiraldan. Tout d'abord j'ai une petite question. Qui fait des tests Petit sondage, alors attendez, attendez, attendez. Combien de personnes écrivent et exécutent des tests ici Ouh, c'est pas mal ça. Et combien de personnes, sans écrire de tests, les exécutent sans écrire. sans écrire. Si on fait les deux, c'était dans le premier. Donc ça va être les personnes de la QA ou euh, les juniors, ou ok, il y en a quelques-uns. Bah, toutes les personnes qui ont levé la main, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas les seuls. JetBrains a fait un sondage en 2017 et 2018 qui demandait justement ces deux questions. Et on arrive à un taux de 70%, c'est à peu près stable depuis deux ans, de personnes de l'IT qui exécutent des tests. Donc ça fait partie de leur vie de tous les jours. Euh, et c'est du coup un très bon euh, très bon potentiel pour améliorer la vie d'énormément de personnes. Les tests c'est bien, on est dans une conf PyConFR. On va parler des tests en Python. C'est quoi l'état de l'art Les outils, bien les plus connus, bien sûr. unittest, tout le monde doit connaître. Nostest, tests, peut-être que les nouveaux ne connaissent pas. PyTest, vous devez connaître. Obligatoire. Et s'il y en a d'autres, que je n'ai pas cités ou que je ne connais pas, n'hésitez pas à venir en parler. Moi, j'adore parler, des... tout, tout, parler des tests, en général. Donc, unittest, test, euh, c'est inclus dans Python. Ça permet d'écrire des tests sous forme de classes. Certains diront comme j'ai unit, ils auraient, ils auraient raison. Euh, et ça vous fournit des assertions sous la forme de méthodes. Donc, si on prend un exemple, on importe une test, on fait une classe, on définit deux méthodes de test, test upper et test is upper. On rajoute le bout à la fin pour que unit se retrouve ses petits. Et voilà, vous avez écrit votre premier test unitaire. Maintenant, -ce que, comment vous pouvez le lancer il faut faire Python, votre fichier de test. Vous allez avoir cette sortie-là. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ce n'est pas terrible. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas trop de détails. On peut mieux faire. On peut mieux faire. On a nos tests. Nos tests, c'est un e-test en mieux. Alors, il y a un écosystème de plugins. Il y a des, des défauts qui sont mieux qu'un e-test. Donc c'était une vraie avancée. Le problème, c'est... Ils ont essayé de faire NOS Test 2, avec un paquet NOS 2 sur euh, PyPy et qu'il y a des plugins qui sont compatibles NOS Test 2, des plugins qui sont compatibles NOS Test 1, et le paquet NOS a plus de release depuis 2015. Donc c'est dommage. Si on reprend l'exemple qu'on vient de voir, euh, et qu'on lance avec NOS tests le résultat c'est le même. Un test, un peu mieux. Avec un plugin, c'est un plugin uniquement compatible NOS Test 1, on a de la couleur que vous voyez absolument pas. C'est génial. Bon, il y a de la couleur. Euh, PyTest. PyTest, c'est la vraie étoile montante du marché. Si vous avez un doute, utilisez PyTest. Euh, c'est un meilleur unit test. C'est compatible avec tout ce que unit test propose. Vous pouvez écrire vos tests sous forme de fonction. Vous avez des fixtures, vous avez de nombreux utilitaires, vous avez un écosystème plugin génial. Et vous avez un output un peu plus détaillé. Donc au début vous avez une information sur votre environnement et ensuite vous allez avoir un résultat avec plus de détails. L'une des, des choses bien de PyTest, c'est que quand vous allez avoir une assertion, euh, une erreur d'assertion, il va vous réécrire la trace back pour vous dire oui bah alors ta variable là qui vient euh, de cette méthode, elle avait cette valeur là au moment de l'erreur. Ça c'est très pratique pour débuguer. Mais il n'y a toujours pas de couleur. Avec le bon plugin, c'est mieux. Donc il y a un plugin qui s'appelle « Pytest Sugar et ça va aller très vite. Voilà, c'est fini. Euh, normalement, vous avez une progress bar quand vous avez une suite de tests plus grande, mais surtout, vous avez de la couleur, vous avez plus d'informations sur quels sont les tests qui sont passés ou pas. Donc tout ça, c'est pas mal. Mais avec 70% de gens de l'IT qui lancent des tests dans leur boulot et dans leur vie de tous les jours, on peut faire mieux. Donc si on voulait faire une interface, moi, qu'est-ce que je ferais euh, Qu'est-ce que je mettrais dans ma liste au Père Noël Petit 1 de la couleur. Ça, c'est indispensable. Des barres de progression. Quand vos tests mettent 15 minutes à tourner, vous n'avez pas envie d'attendre 15 minutes que votre terminal n'affiche rien. Vous allez croire qu'il est cassé alors qu'en euh, en fait, il est en train de tourner. Lancez uniquement les tests échoués. Donc ça, la plupart euh, des test runners le proposent avec certaines options, mais ce n'est pas toujours la même option sur le, tous les test runners. Ou lancer uniquement un test donné. Ça, pareil, il y a des façons diverses et variées de le faire sur chacun des test runners. Et au final, une interface web. Parce que la console, c'est cool, hein, j'utilise tous les jours. Mais l'interface web donne beaucoup plus de flexibilité sur ce qu'on peut faire. On peut avoir des animations. On peut avoir euh, des dashboards, on peut avoir des graphes, euh, etc. OK, bon, bah, le Père Noël m'a pas ramené ça euh, la dernière fois à Noël, du coup bah, j'ai décidé de le faire. Euh, ça s'appelle Balto. Balto c'est quoi Ce n'est pas... Yet another Python testing library. Ce pas un remplacement de patest. Balto c'est à quoi Ça a de la couleur. Ça c'est cool. Balto c'est à quoi Ça a des barres de progression. Bon, ça, va, ça marche pas très bien les GIF, donc pour l'instant c'est une image, mais vous allez voir la démo. Balto, ça vous permet de sélectionner uniquement les tests qui ont échoué de façon très, très facile ou d'en sélectionner qu'un. Et les screenshots c'est bien, mais les démos c'est encore mieux. Du coup, on va faire une live démo. Donc voilà balto donc par défaut c'est un peu c'est un peu blanc mais si je casse mon micro ça ne va pas le faire euh, on peut dire je veux tous les tests de euh, définis dans le dossier d'où j'ai lancé balto donc là on voit que j'ai une suite de tests j'ai plusieurs fichiers on va dire que celui là j'ai vraiment envie de l'exécuter je le sélectionne j'exécute donc là j'en lance que 1 j'en ai 29 dans mon répertoire, mais là, j'en lance qu'un très facilement. Après, je me dis, bon, celui-là, il est en erreur. Peut-être que le fichier, il est en erreur. Je relance uniquement le fichier. Là, il me dit qu'il y a un set qui sont cassés. Mmh, j'ai sûrement cassé quelque chose. Bon, là, à ce moment-là, il va falloir tourner toute la suite. Et donc, très facilement, on peut sélectionner exactement qu'est-ce qu'on veut euh, lancer. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'erreurs. On voit que j'en ai 11 par rapport à 29. Si je modifie mon code, que je veux uniquement lancer les tests qui ont échoué, j'appuie sur F, et j'appuie Run. Il n'y a pas plus simple que ça. Euh, si je veux, par exemple, relancer les tests qui ont qui sont été euh, skip, ben j'appuie sur S, et j'appuie sur Run. Et si maintenant, je veux... Euh, Trouver un test en particulier, parce que là, il y a 29 tests, mais on a rapidement des centaines, voire plus de tests. Là, je fais CTRL-K pour aller dans la barre de recherche. Je tape random, je sélectionne, et je run. Comme ça, vous n'avez plus à vous passer 15 minutes à... Alors, ça, c'est dans PyTest version 2. Là, je veux lancer une méthode qui est dans une autre classe, dans un fichier. C'est immédiat. Euh, donc ça c'est Balto. Comment ça marche Balto Bah c'est simple. Et je vais vous poser une question. A votre avis c'est quoi Balto Petit A, un plugin PyTest. Petit B, une interface web. Petit C, un serveur WebSocket. Ou petit D, un lanceur de process. Bah, la bonne réponse c'est bien sûr la réponse D. Hein. Et en fait, non. La bonne réponse, c'est toutes ces réponses. C'est à la fois un plugin PyTest, un serveur WebSocket, une interface web et un lanceur de processus. Mais du coup, comment tout ça communique bah, Entre PyTest et PyTest, le plugin PyTest, c'est simple, c'est le même process. Entre le serveur Balto et l'interface web, on vient de dire c'est WebSocket, mais il manque encore le lien là au milieu. Comment ça communique Est-ce que vous voulez le secret ben, il y a la sortie standard. <rire> non, ok. En fait, il y a la sortie standard, mais il y a un petit plus. Si on veut que le tout marche, il faut que le plugin, le serveur Balto et l'interface Balto puissent se comprendre. Et pour se comprendre, il faut une langue commune. Or si on reprend la sortie standard de PyTest, ça, c'est pas cool à parser. Moi, je le parse pas. Hein. Je vous le conseille pas, mais moi, j'essaye pas. Du coup, il y a des formats qui existent. Il y a JUnit, que vous devez connaître si vous faites euh, soit du Java, soit du Jenkins. Vous avez TAP et vous avez MozLog. JUnit, c'est basé sur XML. Le principe, c'est que vous attendez euh, 50 minutes, vous consommez 5 giga de mémoire, et vous avez un fichier XML de 16 mégas. Du coup, ça ne le rend pas facilement streamable. Vous avez TAP, qui est pas mal connu dans la communauté Perl, qui est assez simpliste, donc peu extensible, qui est un format lié à l'implémentation dans euh, de TAP, et qui nécessite un parseur du coup, en Python et en JS, puisque c'est un format qui n'est pas basé sur XML ni JSON. Et au final, vous avez MozLog qui est utilisé euh, chez Mozilla, qui euh, va avoir la caractéristique d'avoir un message au début d'un test, et un message à la fin d'un test. Donc ça a des avantages, mais ça a le désavantage de garder l'atomicité un test, un message. Du coup, ça ne nous va pas. On va refaire une nouvelle liste au Père Noël. Qu'est-ce qu'on veut Quelque chose qui soit simple à lire, simple à écrire. Qui soit streamable, parce que si votre build y dure, y dure 15 minutes, euh, bah, vous ne voulez pas attendre 15 minutes d'avoir des résultats dans votre interface web, autant aller boire un café. Et vous voulez un format indépendant d'une implantation. Parce que les implantations, bah, ça devient obsolète. Et s'il faut, faut recréer un schéma, un format, à chaque fois que l'implantation devient obsolète, bah, c'est dommage. Donc un nouveau format. Disons un nouveau format. On a besoin de quoi On a besoin du nom du test, le résultat du test, ce qui est passé ou pas, et un message d'erreur. Bon, on va partir sur le JSON, c'est simple à écrire, simple à lire. On donne un nom, test name, euh, compte, ça est-ce qu'il est passé, est ce qui n'est pas passé, est ce qui a été skipped, et un message avec la traceback s'il n'est pas passé. Bon, Jusque-là, c'est simple. Alors, il manque quelque chose. On va mettre un message quand même au début pour dire il bah, y a combien de tests qui vont tourner et un message à la fin qui dit bah, en combien de temps ça a tourné et il y a combien de tests qu'ils ont échoué, combien de tests qui sont passés. C'est UJSON, c'est extensible donc on pourrait rajouter plein de choses pour ajouter des temps, des messages de log, sortie standard, sortie standard d'erreur, faire du div de texte quand vous faites euh, certains tests ou d'image quand vous faites du test d'intégration, à l'interface web, pouvoir dire « bah Non, bah là, ta page, elle ne rend pas pareil. » Ajouter les fichiers, le fichier du test, ajouter la ligne du test. Ça, c'est facile. Il y a quand même un item de la to-do list avant qu'il n'y a pas, c'est <coughs> lancer un test spécifique. Voilà, c'est bien beau tout ça, mais c'est que un format de sortie. Là, on a besoin de dire au test runner « Moi, je veux faire tourner ça. » Et donc, pour... Dans ce sens de communication, c'est plutôt un format d'entrée qu'on a besoin. Bon, on va dire aussi qu'on va définir un format d'entrée. Et c'est là la grosse différence avec JUnit, Tap ou Mozlog, c'est que ces trois formats sont uniquement des formats de sortie. Là, on, on définit aussi un format d'entrée. On va passer au JSON, c'est simple, il déjà passé. Euh, soit on lui dit bah, « collecte uniquement les tests et donne-moi la liste des tests », ou on peut lui donner une liste de fichiers ou une liste de nœuds spécifiques à exécuter. Et après, il y a quand même le problème de comment on récupère ce nœud particulier. Bon, on va le rajouter dans, dans le format de sortie. Si PyTest le connaît et que PyTest l'accepte, ben, il a qu'à nous l'envoyer et on, on lui renverra quand on en a besoin. Donc, ça, c'est la base. Mais Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire Si on reprend un exemple, Donc on a test name, on a notre nouveau champ ID, hotcom, et l'exception. Qu'est-ce qui, dans ce format, est spécifique à PyTest Test name, c'est une string, on l'affiche, donc euh, on s'en fout. Identifiant, c'est un identifiant interne à PyTest, il nous l'envoie, on lui rend, on s'en fout. Le résultat du test, bah, c'est commun dans tous les test runners, on a passé, échoué, skipped, et l'exception, bah, c'est une string, on l'affiche, donc on ne le parse pas. Si on se disait qu'on ferait un plugin nos tests avec le même format. Ça serait cool, comme ça on aurait le même interface web avec les deux test runners les plus connus de Python. Est-ce que vous trouvez ça cool déjà ouais. ouais. Et si on allait encore plus loin Et si on faisait un plugin avec le même format pour un test runner mais dans un autre langage qui, ici, fait des tests dans plusieurs langages. Par exemple, vous avez une interface web, vous avez peut-être des tests JS, vous avez peut-être des tests BDD. Euh, donc, qui fait du test dans plusieurs langages, ici Ce serait cool de pouvoir utiliser le même outil euh, pour lancer toutes vos suites. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réapprendre comment on lance, quels sont les flags pour lancer uniquement les tests en erreur. Et jusqu'où on peut aller comme ça Là, pour l'instant, on a dit que Balto, il lisait la sortie standard. Ici si on pouvait lire un autre stream, comme une connexion SSH, ça permet de lancer des tests à distance, ou les logs d'un conteneur Docker. Comme ça, vous lancez vos tests, ça tourne dans votre Docker, c'est totalement isolé, et vous avez le résultat euh, dans votre navigateur. Et si on allait encore plus loin Si, étant donné que Balto est basé sur AsyncIO, ce n'est pas un choix anodin, on sait plusieurs suites PyTest en parallèle. Ou si, encore mieux, on sait plusieurs suites dans des langages différents, sur une machine distante, avec Docker. Ça vous dit Ah, bon, bah, la démo, elle n'est pas dispo, Alors, on repassera, hein mais sinon ça marche, je vous assure. Donc voilà, en fait, la vraie révolution euh, que je vous parlais, c'est ce format. Parce que les outils, c'est bien, mais les fondations... Euh, et les protocoles c'est mieux donc similaire à HTTP ou en étant un peu moins euh, prétentieux à LSP donc je ne sais pas si vous connaissez LSP mais c'est Language Server Protocol c'est poussé par Microsoft euh, comme une façon d'unifier la discussion entre les éditeurs de texte et euh, tout ce qui va être environnement de linting en auto formatting euh, test euh, un linting de sécurité, comme ça vous pouvez avoir Sublime Text par exemple, ou Atom, ou Visual Studio qui, a, qui sait parler LSP, et vous allez avoir un serveur LSP Python, qui va du coup va pouvoir être utilisé avec Sublime Text Atom, VS Code Mais là c'est la même idée, vous allez avoir un test runner, qui parle un langage et avec potentiellement n'importe qui qui peut consommer ce langage et donc vous allez pouvoir avoir des outils qui arrête d'être spécifique à une implémentation ou à un langage, et on va pouvoir commencer à construire les outils de demain qui vont rester euh, agnostiques des changements et des nouveaux, des nouveaux testrunners. Par exemple, vous voulez un dashboard euh, curse, parce que web c'est bien, euh, mais quand même euh, vous, la console, vous préférez. Pas de souci, vous pouvez, et vous pouvez le faire pour tous les testrunners de tous les langages compatibles. Vous voulez un rapport PDF sur le temps de chacun de vos tests, pour savoir lequel est le plus lent, bah pareil, vous pouvez. Vous n'avez rien de spécifique à planter. Pas plus tard que hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Ah, moi j'ai des tests, bah, ils dépendent l'un de l'autre, et j'aimerais bien quand je débug, ne pas avoir à débuguer celui-là qui dépend le test qui dépend d'une feature qui est cassée. » Qui euh, empêche de rajouter des flags qui dit que le test B dépend du test A, et si le test B et le test A sont cassés, bah on affiche d'abord le test A. Parce qu'une fois qu'il sera fixé, ça se trouve le test B va passer. En rajoutant des informations, en rajoutant euh, des consommateurs à ce, ce protocole, on va pouvoir designer des outils qui nous permettent d'être plus efficaces. Hein, Balto, moi j'utilise tous les jours. Euh, quand je fais mes refactoring euh, sur un projet où il y a 500 tests, bah, euh, j'ai euh, 25 erreurs. Je fixe mon code, je sélectionne juste ce qui ont échoué, je relance. Ça me prend 10% du temps total et je gagne énormément de temps tous les jours. Donc c'est pour ça que le format, je l'ai appelé LITF, Language Independent Test Format. Et que Balto, ça veut dire quelque chose. Après de longs mois de recherche, ça veut dire quelque chose. Balto is a Language Independent Test Orchestrator. Bon voilà, comment installer Balto euh, Vous allez sur GitHub. Prenez la page release, téléchargez le binaire et c'est tout. Euh, comme Balto est un test orchestrator qui est pensé pour vos laptops et pensé pour d'autres langages, euh, je suis parti sur PyInstaller qui a le gros avantage de me permettre d'avoir un projet qui utilise Python 3.7 et Async.io le lendemain que Python 3.7 est sorti. Ça quand vous faites une lib installée sur, euh, via Pypey, c'est pas facile. Donc vous le mettez dans votre pass. Vous installez le plugin LITF de votre test runner, donc par exemple PyTest LITF, et vous profitez. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire vous maintenant ah, Déjà vous pouvez utiliser Balto, me faire plein de rapports de bugs, j'imagine. Vous, vous, vous, vous pouvez parler de Balto autour de vous, et vous pouvez surtout parler de <rire> LITF au mainteneur de votre test runner préféré si ce n'est pas euh, encore implémenté. Vous pouvez aussi contribuer, donc comme je vous ai dit, Balto, c'est euh, du Python 3.7, c'est de la Syncaio, on se fait plaisir. L'interface, c'est du React, c'est du Bulma. Pareil, on se fait plaisir. Donc voilà, je suis arrivé à la conclusion. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a un document de spec pour le LDF Alors, euh, la question est, est-ce qu'il y a un document de spec alors, ce, le choix que j'ai fait sur l'ETF et le but d'avoir un truc indépendant, c'est que c'est un repo à part avec des JSON schema pour chacun des euh, messages. Donc, ça permet à n'importe qui, indépendamment de Balto, de l'implémenter pour son langage et d'avoir un script de validation totalement indépendant de Balto. Donc, oui, il y a un document de spec, pas euh, forcément aussi poussé qu'une RFC, mais au moins un JSON schema. Oui, si on a bien compris, est-ce que c'est possible Leroy, des fonctions de plus avec avec l'UI Si toi, par exemple, on un, a une test suite qui est trop. qui s'approche de minutes, de voir les exceptions, par exemple, le test est encore. Alors. Sont, un est un peu avec la donc, la question c'était si on a une suite de tests qui prend énormément de temps, est-ce qu'on peut avoir l'exception tout de suite Effectivement, c'est l'un des soucis qui m'a aussi poussé à faire balto, c'est que la plupart des test runners vous proposent soit de lancer toute la suite de tests et vous attendez la fin pour voir les exceptions, soit de s'arrêter à la première erreur. Donc, lui, euh, c'est le but principal pour lequel l'ITF c'est streamable, c'est que vous lancez tous les tests, ça tourne, ça s'affiche en temps réel, et vous pouvez accéder à la traceback dès que ça arrive. Super. Je t'avais dit que ça allait révolutionner ta vie <rire> peuvent être stockés pour être capable de déterminer si un test échoue de manière aléatoire Tu as des statistiques sur les, ah oui, sur les échecs les précis ouais. Parce que, que ça arrive qu'il y ait des tests qui échouent en bas à cause du réseau, de test condition Donc la question c'est, est-ce que tu peux stocker euh, les résultats de ces tests pour les analyser après euh, Oui, comme le format est streamable, tu peux l'analyser euh, après, euh, l'inverse n'est pas possible. Euh, L'utiliser pour, pour tester euh, la flakiness, euh, c'est possible de faire une analyse a posteriori. Il euh, n'y a pas de solution magique, c'est un vrai problème dans l'industrie. Euh, tous ceux que je parle qui bossent dans des, dans des grosses boîtes me disent que les flaky tests, c'est vraiment euh, un gros problème. Et malheureusement, c'est un problème qui sera résolvable euh, correctement uniquement en bossant sur les test runners. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fixer à l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on peut analyser de l'extérieur et euh, n'importe quel format de sortie euh, pourra le faire. JUnit ou, euh, ou LITF. Ça dépend si tu veux passer du XML. Sinon, pour info, il y a un projet qui s'appelle Tester, qui est pas mal utilisé dans OpenStack, qui a un format qui s'appelle SubUnit, qui est un format binaire, streamable, qui revient un petit peu à le format que tu as décrit. D'accord, bah je regarderai avec euh, j'analyserai. Euh, si les binaires ça a des avantages quand on a du, du contenu binaire du style dans le STD out, euh, j'ai peur que ça passe mal du coup dans l'interface euh, web en WebSocket. Mais je regarderai euh, avec grand plaisir. Pour une question une dernière question. Euh, les, les intégrations d'IDE, l'IDE, euh, les projets peut-être Parce que moi j'utilise beaucoup PyCharm pour lancer, mm -hmm. PyTest, Jest et les autres. Euh, du coup je sais que c'est peut-être pas encore c'est encore un peu tôt, mais est-ce que ça a bien le projet euh, Moi j'en ai pas le projet euh, parce que j'ai une interface et que je veux explorer <coughs> sur l'interface. Euh, mais tout comme, tout comme LSP, oui, on aura plusieurs consommateurs euh, à l'ITF, que ça soit. Euh, une interface web, une interface curse, un IDE, euh, ce que vous voulez. Merci. Bon, bah, je vous laisse aller manger alors.